Vous savez, un jour, on a essayé de faire du mal au chien de John Wick. Depuis, il y a à peu près 872 figurants qui se sont pété le bras sur un tournage. Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de Time Between, où aujourd'hui on va parler de John Wick Parabellum. Ah oui, donc le gars, je le traite de cowboy dans l'épisode précédent, et là, il débarque avec un chapeau et des lunettes noires. Tu veux jouer On va jouer Ya Alors pour ceux qui n'auraient pas vu les deux premiers opus de la saga John Wick, le troisième commence immédiatement à la fin du 2, donc bah... Spoilers A la fin du deuxième film, John Wick est déclaré excommunicado par Mr. Winston Mr. Wednesday pour les fans, pour avoir versé le sang sur le sol du Continental, cet hôtel qui est lié à l'organisation d'assassins qu'on suit depuis le premier film. Il y a donc une prime de 14 millions de dollars sur la tête de notre Keanu Reeves favori et il n'a plus accès aux ressources de l'organisation. Time to rock on Alors il y a toujours un truc dans, euh, dans la saga John Wick qui m'a assez intrigué, c'est la lumière puisqu'il euh, y a toujours une espèce de lumière bleuté, mais assez euh, assez clair, plutôt bleu, bleuciant, pas bleu marine, qui euh, poursuit cette saga, c'est-à-dire que cette lueur est partout. Alors dans ce dans ce troisième opus, j'ai essayé de, de voir s'il y avait une symbolique en fait derrière cette couleur, et j'ai pas l'impression. Euh, pendant un moment j'ai cru que le bleu pourrait représenter John Wick et que le orange euh, enflammé pouvait représenter euh, la haute table qui du coup est un petit peu l'opposant principal de ce film. Alors des fois ça marche, c'est-à-dire que des fois il y a des scènes qui sont baignées dans une ambiance orange où effectivement il y a une trahison, il y a machin, donc je pensais que ma, que ma théorie marchait. Mais il y a d'autres scènes où le bleu n'est pas du tout un élément positif pour John Wick, donc euh, bah, je... a priori cette théorie ne tient pas. Alors j'ai pas trouvé d'interview qui confirme ou infirme cette théorie, juste une phrase du réalisateur qui dit qu'il a utilisé le contraste naturel entre le bleu acier et le orange flamboyant pour euh, augmenter la portée de certains plans. Mais les fans semblent globalement d'accord avec moi. Le bleu représenterait le rêve de John Wick d'une vie apaisée, et le rouge au contraire symboliserait tout ce qui le ramène à son identité de Baba Yaga. Certaines explications parlent aussi de la couleur dorée, non pas jaune ou orange mais bien dorée, qui seraient les personnes qui seraient à même de le ramener du bon côté, de le ramener du côté de l'homme apaisé. Par exemple, le médaillon de son fameux chien dans le premier était un médaillon en or. Je vous laisse dans la description un super article sur cette théorie qui a été écrite par Kai Van Bay. Mais au-delà du symbolisme, quid de la technique Alors il y a un gus qu'on oublie souvent quand on parle de films. Souvent on parle des réalisateurs, des acteurs, des producteurs. Mais ce qui fait d'une image ce qu'elle est, c'est aussi le travail du directeur de la photographie, dans le cas présent, Dan Lotsen. Chad Saelski, le réalisateur de la saga John Wick, a eu pour politique dans ce John Wick 3 personne des sa pub. Et donc notre brave Loudson, le directeur de la photographie, a assisté aux répétitions des cascadeurs pour pouvoir saisir le rythme de leurs cascades et pouvoir ainsi décider de la meilleure manière de les éclairer. C'est après ces répétitions que Dan et Chad ont notamment décidé de fabriquer des filtres par éclat assez particuliers. Pour éviter les lens flares, vous savez c'est les meilleurs amis de Didier Abrams. normalement on utilise des bagues par éclats on pose sur l'objectif, comme celle-ci par exemple. Mais on peut aussi mettre des filtres sur les lumières qui sont immédiatement visibles à l'écran. Là je n'en ai pas, les lumières sont hors du cadre, mais si par exemple j'avais une lumière ici, elle aurait tendance à cramer l'image, donc je pourrais mettre un filtre sur celle-ci bah, pour éviter que mon image ne soit détruite. Mais pour Lodson, ces filtres qu'on pourrait mettre sur des lumières apparentes à l'écran rendent la lumière trop plate, elles lui font perdre de sa matière. Il a donc été décidé d'appliquer les filtres par éclat, non pas sur les lumières à l'écran, mais directement sur la caméra. De cette manière, on peut filmer plein de lumière à l'écran sans cramer l'image. Alors il faut quand même savoir que ces filtres ne sont absolument pas conçus pour être intégrés dans une caméra à la base. Donc big up aux techniciens de Harry Rental qui en fait ont rendu possible cette technologie en bah, en l'inventant. Pour l'anecdote, le filtre tenait grâce à des fils de pêche en nylon. Alors technicien, c'est un métier. Hein. Et à partir de là, Don Lodson a pu s'en donner à cœur joie en composant sa lumière comme dans un tableau de Caravaggio. C'est bon pour faire mon connaisseur hein, que je viens de caler Caravaggio comme ça, c'est que le réalisateur a intégré le travail de Caravaggio dans ses notes d'intention visuelle pour son film. Alors, qui dit John Wick, dit cascade. Et grand dieu, qu'est-ce que les cascades sont hallucinantes dans ce troisième opus. Et en fait, l'efficacité de ces cascades repose sur finalement pas grand chose entre guillemets. C'est notamment le fait que les plans soient extrêmement lisibles et très longs. C'est-à-dire qu'on ne va pas couper l'action entre le début d'un coup et son impact, ce qui est un petit peu la norme au cinéma. Ensuite les carégraphies sont terriblement diversifiées, je pourrais pas en citer la moitié, mais ça implique des chiens de combat, un combat sous l'eau. Ça dure pas très longtemps, et je vais pas vous dire quand ça arrive, mais c'est. Ultra impressionnant. Par au niveau des armes, ça n'arrête pas de changer. C'est-à-dire que des fois, ils se battent au sabre, au couteau, au pistolet, au fusil à pompe, au fusil d'assaut. Ah, mais donc ça va devenir une tradition en fait, d'énumérer des drogues, des armes, et des transactions illicites en plein milieu de la rue dans cette émission. Au corps à corps, au krav maga, au kung fu. Enfin, ça n'arrête pas de changer de style de combat. Ah, ce qui fait que toutes les scènes ont un intérêt à être visionnées à elles seules malgré le fait que ce soit très exagéré c'est un gros actionneur avec Kenny Reeves et ben il pousse pas mal euh, la crédibilité euh, de ses bastons. Déjà parce que bah, c'est connu de tout le monde mais Kenny Reeves est un excellent cascadeur qui a tourné toutes ses cascades lui-même euh, bah, ce qui fait qu'effectivement, il n'y a pas trop de coupures dans l'action. Ce qui est le problème quand on rajoute un cascadeur en plus d'un acteur, c'est qu'entre les moments où on est censé voir le visage de l'acteur pour voir les émotions, les dialogues, les répliques, etc. Et bah, si on doit couper ça avec des moments avec un cascadeur, bah du coup, au niveau du montage, on est obligé de charcuter un peu. Alors que l'avantage d'avoir un Kiny dans le casting, c'est qu'on peut passer immédiatement d'un coup de poing dans la gueule à une ligne de dialogue. Parce que, bah, il peut enchaîner les deux. Chad Tchtelsky était un cascadeur avant de devenir réalisateur. Et il a une politique très claire quant à la séparation entre le cascadeur et l'acteur. Vous le voyez beaucoup, je fais mes propres stunts, et personne ne fait ses stunts. Les stunts sont faits par les stuntmen. Si elles n'étaient pas par les stuntmen, ce n'est pas un stunt. Bon, je ne vais pas trop me rouler dans la Keanu Reeves maniaque qui s'est emparée d'Internet dernièrement, mais oui, il faut un sacré talent et une sacrée détermination pour arriver à la qualité de jeu et de cascade que Keanu Reeves atteint dans ce film. Dans une autre interview, Chad explique qu'il conçoit ses chorégraphies de combat comme une danse. Par exemple, il cite volontiers « Singing in the rain and west side story » dans ses influences. Pour lui, un excellent cascadeur, ce n'est pas un boxeur, un karatéka ou un militaire super entraîné, c'est un danseur. Savoir donner un coup de pied ou savoir faire semblant de donner un coup de pied, eh bien c'est pas du tout la même chose. Faire semblant est beaucoup plus difficile. De plus, Chad a une qualité qui est malheureusement assez peu présente dans l'industrie du cinéma en général, c'est qu'il pense avant tout au confort de jeu de ses acteurs. Il utilise par exemple assez peu de fonds verts qu'il considère comme de mauvais partenaires de jeu pour les acteurs. Il accorde des mois de répétition pour les cascadeurs et les acteurs, non seulement pour qu'ils apprennent les chorégraphies, mais aussi pour qu'ils apprennent à se connaître entre eux, pour qu'une fois sur le plateau de tournage à se donner des vraies patates, ils aient confiance les uns envers les autres. Ce qui n'a par exemple pas été le cas pour le transporteur. Jason Statham, c'est un bon cascadeur aussi. Mais sans répétition, bah il s'est cassé la gueule sur les trois quarts des prises et ça a été un cauchemar à tourner pour lui. Petite interruption de votre programme. En effet, pendant le tournage de la partie de Red, son téléphone s'est mis à surchauffer et a failli lui exploser en pleine gueule. Nous sommes en 2019 en France, c'est la canicule et le réchauffement climatique est réel. T'en penses quoi Red euh, vous savez, quand je parlais de critique à chaud, je parlais pas de ça. Hein. Alors pour reprendre un petit peu sur les chorégraphies de combat, j'en parle beaucoup mais c'est mine de rien un peu 70% de l'intérêt d'aller voir un John Wick. Euh, alors elles sont très bien, et comme je l'ai détaillé avant, c'est sans doute les meilleures chorégraphies de combat qu'on a dans un film hollywoodien en ce moment. Mais... Euh, mais je trouve que ces chorégraphies, elles manquent peut-être un petit peu euh, de rebondissement. Et les chorégraphies sont très linéaires dans leur danger. C'est-à-dire que globalement, c'est coup de poing, coup de poing, coup de poing. Ah, l'ennemi contre-attaque, on bloque, on contre-attaque, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Euh, alors ça varie évidemment selon la dangerosité des ennemis, mais globalement, on est euh, sur un schéma qui se répète pas mal. Et un deuxième défaut que je pourrais trouver à ces chorégraphies, c'est qu'elles ont un petit peu le syndrome des chansons Disney qui font pas avancer l'histoire. C'est-à-dire que souvent, les gens qui n'aiment pas les comédies musicales ont tendance à dire « les chansons, ça coupe la narration, euh, donc c'est chiant ». Ah bah, assez inspiré de comédies musicales des années 50 et 60, on en prend les défauts hein. Par exemple, il y a un combat où John Wick affronte deux personnages secondaires, qu'on n'a pas tant vu que ça pendant le film, et bah ce combat, il dure, mais sans déconner, au moins 8 minutes. Sachant que le combat qui vient juste après dure au moins aussi longtemps, mais par contre, lui, est narrativement plus important, parce que c'est un personnage qu'on a vachement plus vu avant, donc c'est un antagoniste qu'on a plus eu le temps de, de comprendre. Donc, euh, quand ces deux personnages secondaires sont arrivés, bah, au bout de 6 minutes de combat, j'étais un peu, euh, bon, c'est sympa, mais est-ce qu'on pourrait reprendre l'histoire, en fait bon, On sort un petit peu de la narration pure pour aller vers du euh, « ta gueule c'est de la baston, c'est ultra bien chorégraphié, amuse-toi ». Et c'est vrai, même ce combat contre ces deux personnages secondaires, même si j'ai pas trouvé ça incroyable au niveau narratif, bah, au niveau de l'action, euh, c'est parfait, c'est génial, il y, y a 25 milliards de bonnes idées à la seconde Mais c'est ça, c'est que euh, on a quand même le syndrome de combat qui sont là pour un peu combler, et qui narrativement n'ont pas grand chose à dire dans le film. Alors il y a un truc qui à mon avis va un petit peu décevoir les fans dans ce film, c'est que John Wick est vachement plus dans la soumission euh, que dans les deux premiers films. C'est-à-dire qu'il va tenter de pas mal éviter l'affrontement, euh, à moins d'y être forcé. En vrai, c'était déjà pas mal le cas dans le deuxième film, parce que dans le premier film, c'est lui qui agit et qui impose son rythme à, aux méchants. Alors que dans le deux, il euh, y avait quand même une partie euh, de la violence qui était déversée contre John Wick et pas de John Wick aux méchants. Donc peut-être que ça décevra un petit peu les fans de la première heure, qui aimaient bien le côté très euh, badass sans question euh, de John Wick, qui là, du coup, bah, perd un petit peu de sa stature, puisqu'il va plus être dans un rôle de défense que d'attaque. Mais en termes de scénario, je crois que c'est mon préféré. Parce que, euh, sans vous spoiler, John Wick doit faire un choix dans ce film qui est très très beau. C'est-à-dire que là, ils ont vraiment porté euh, la dualité qu'a John Wick depuis le premier film à son paroxysme. Il y a des scènes qui prennent une dimension vraiment biblique, vraiment, euh, vraiment prophétique, qui sont... Assez étonnante euh, ces scènes quand elles débarquent, elles sont très étonnantes dans un, dans un film comme ça. Je vais encore faire une citation du réalisateur car son avis sur la question est assez intéressant, je trouve. I am a big fan of the Kurosawa stuff. I'm a big fan of Sergio Leone. Which instead of plots, it's more about journey. Rather than doing the whole massive character arc, we tried to stay to thematics. And it's about grief and consequences. When we started conceiving number three, we were like, look dude, you can't beat the high table, you can't beat karma, you can't beat fate. John, dans cet opus, affronte la destinée elle-même, cette fameuse lumière rouge qui le poursuit depuis le premier opus. Le conflit interne entre l'ancien John et le John de fin heureuse est exploré encore plus loin qu'avant. L'écriture en arc suppose que chaque film est une étape pour le héros. Dans le premier Star Wars, à la fin, Luke devient un héros. Dans le deuxième film, il devient un guerrier. Et enfin, dans le troisième film, il devient un sauveur. Alors que dans la saga John Wick, eh bien, John ne change pas beaucoup entre chaque film. Il est constamment un homme qui est tiraillé entre son passé et son aspiration à devenir un homme meilleur. Alors petite mention honorable pour Parabellum, étant donné qu'il fait quelque chose que très peu de films font, et je crois être le seul à râler sur ça, hein, c'est que les chargeurs sont réalistes. Très bêtement, à un moment donné, John Wick euh, se bat au fusil à pompe et euh, la première fois qu'il tire avec, il tire 7 coups avant de recharger. Donc moi, comme un gros geek, je me suis dit, ah, tu as rechargé, et eh bien on va compter combien de fois tu vas pouvoir tirer après avoir rechargé. Et eh bien il tire 7 il tire fois. Précis. Alors après John Wick change beaucoup d'armes donc je me suis pas amusé à compter non plus la capacité de chargeur de toutes les armes, j'en suis pas à ce point. Enfin, pas très loin. Mais c'est quelque chose qui rend très tangible l'univers de John Wick alors qu'il est très exagéré. Et c'est assez important en vérité. Le coup des chargeurs, c'est un détail. Mais par exemple, au début, il euh, y a une scène où il est devant un vieux flingue. Euh, vous savez, dans des espèces d'expositions historiques, euh, eh ben, on peut exposer des vieux Col, des vieux Winchester, avec leurs munitions à côté. Sauf qu'à l'intérieur, il y a un dispositif qui fait que l'arme est désarmée. C'est une espèce de dispositif en métal qui fait qu'on bah, ne peut pas tirer avec une arme dans un musée. Eh bien dans ce film, on voit John Wick réarmer l'arme, c'est-à-dire enlever le petit dispositif de métal à l'intérieur et remettre les balles dans le colt. En fait, c'est tout bête, mais ça permet de rendre moins surhumaine les actions qu'il va entreprendre après. cest que si on le voyait juste défoncer tout le monde tout le long euh, en étant complètement surhumain, on se dirait « Bon bah, c'est un film de super-héros, a priori. » Mais là, le fait qu'il y ait des petits moments tangibles comme ça, comme cette histoire de chargeur ou cette histoire de vieux colt, eh ben, en fait, ça permet de rendre crédible ses actions. Et même s'il fait des trucs surhumains, on se dit « Ah ben oui, mais au début du film, il a galéré quand même !» Mais euh, la seule chose que j'aurais peut-être à dire Contre John Wick, euh, la saga, c'est qu'on commence à s'approcher d'un syndrome Tekken. C'est-à-dire que la saga Tekken, vous savez, c'est cette saga avec la célèbre phrase de Liam Neeson, qui était « I will look for you, I will find you, and I will kill you. Bah, » Cette saga, euh, dès le deuxième épisode, euh, on sentait que le concept n'allait pas pouvoir aller bien loin. Et avec John Wick, on commence un petit peu à rentrer dans cette situation-là. Alors ça aurait mis trois films à arriver au lieu de deux, c'est-à-dire que le concept était quand même plus solide. Mais mine de rien, on y arrive. C'est-à-dire que dans le premier, il se battait contre un clan de la mafia Russe. Dans le deuxième, il se battait contre un clan plus puissant. Oui, parce que c'était un membre de la Grande Table, euh, donc avec tout ce qu'il a comme ressources derrière lui. Et dans le troisième, il se bat contre la Grande Table en général. Le problème, c'est comment on fait pour aller au-delà de ça Comment on fait euh, pour faire plus impressionnant et plus puissant comme menace que l'intégralité de la Grande Table C'est compliqué quand même. Donc, s'il y a un John Wick 4, et je pense qu'il y en aura un, eh ben, ils vont vraiment devoir faire des efforts pour que la menace soit encore plus grande. Ce qui va être compliqué, déjà, cet opus-là met la barre très haut. Alors oui, John Wick 4 a été annoncé par Lionsgate et Summit Entertainment pour mai 2021. J'avoue avoir une sacrée attente sur ce film. Moi aussi j'attends ce film Comme l'a dit Red, le syndrome Tekken on pourrait petit à petit pointer le bout de son nez, c'est-à-dire qu'à vouloir ne pas avoir d'arc narratif, on peut creuser très profondément sur une thématique particulière mais on court aussi le risque d'en avoir fait le tour à un moment. Un cinéaste talentueux peut passer une carrière entière à ne parler que d'un ou deux thèmes, mais il faut avoir une sacrée dose de talent. Demandez aux sœurs Wachowski, hein, elles en savent quelque chose. L'équipe derrière Legend Week, du talent, elle en a. Mais le concept a une date de péremption. on ne peut pas suivre un personnage qui est totalement drivé par la destinée sans qu'il y ait un point final à un moment. La lumière rouge qui poursuit John depuis le chapitre 1 de cette saga doit absolument être au centre du chapitre 4, sinon bah, on risque d'avoir un épisode filler. Bon, et eh bien c'était l'épisode de la galère et de la canicule. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, et ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire le petit pouce bleu, la petite cloche, le petit abonnement à la chaîne Crimson Sky Pictures. Et je crois que je vois mon bus arriver, donc je vais devoir vous laisser là. Mais en tout cas, à bientôt pour un prochain épisode de Time Between. Et d'ici là, bah, n'oubliez pas dans la nuit, Baba Yaga vous voit. Baba Yaga fidit teba Das